Utiliser les filtres dans SINA SINA est une base de données portant spécifiquement sur les sciences infirmières et les disciplines connexes en santé. Par conséquent, outre les filtres généraux couramment utilisés dans la plupart des bases de données, cette dernière utilise des filtres spécifiques aux ressources en sciences infirmières et disciplines connexes en santé. Dans la présente vidéo, je vous montrerai comment accéder aux filtres dans Sinal et localiser certains des filtres utiles dans la liste. Pour accéder à la plupart des filtres spécialisés de sciences de la santé dans Sinal, vous devez sélectionner vos filtres avant d'effectuer votre recherche. Commencez par cliquer sur Recherche avancée, Advanced Search, sous la zone de recherche pour afficher toutes les options de recherche. Comme vous pouvez le constater, il existe une foule d'options de filtrage, y compris certains filtres de nature générale, dont texte intégral et date de publication. Il y a également tout un éventail de filtres spécialisés du domaine des sciences de la santé. Je vous encourage donc à jeter un coup d'œil à la liste complète pour prendre connaissance de tous les filtres disponibles. Maintenant, je vais vous en montrer quelques-uns. Faisons défiler l'écran un peu. Nous commencerons par le filtre, le premier auteur est infirmière, infirmière. First author is nurse. Utilisez ce filtre pour chercher des articles rédigés par des infirmières ou infirmiers. Si ce filtre donne un trop peu de résultats, essayez plutôt le filtre n'importe quel auteur et infirmière, infirmier. Any author is nurse. Ce filtre permettra plutôt de chercher des articles où une infirmière, un infirmier, faisait partie de l'équipe de recherche, mais pas nécessairement le premier auteur de l'étude. Pratique factuelle, evidence-based practice, est un autre filtre utile. Utilisez-le pour limiter vos résultats de recherche à des articles de recherche portant sur une ou plus d'une pratique factuelle ou pratique fondée sur des données probantes, y compris les types de sources suivantes. Méta-analyse, examen ou revues systématiques, articles portant sur une ou plus d'une pratique factuelle, commentaires sur des études de recherche. Vous pouvez également filtrer par type de publication, Publication Type. Utilisez ce filtre pour limiter vos résultats de recherche à des types d'études particuliers. Maintenez appuyez la touche de contrôle, commence, pour sélectionner de multiples types. Les types de publication comprennent, entre autres, les examens ou revues systématiques, les essais randomisés, contrôlés, et les commentaires. Si vous souhaitez rechercher plusieurs types de publications, maintenez appuyé la touche de contrôle, commande, puis sélectionnez de multiples types. Lorsque j'effectue ma recherche, dans ce cas-ci, je chercherai « Vie privée » et je sélectionnerai la vedette matière « Vie privée » et « Confidentialité ». Mes filtres s'affichent maintenant dans la partie gauche de la page, je peux cliquer sur le petit X à côté du filtre pour le retirer de ma recherche. Dans ma liste de résultats, je peux voir le nombre de résultats obtenus. Dans ce cas, je n'obtiens pas beaucoup de résultats. Je devrais peut-être retirer certains filtres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir comment utiliser les filtres de recherche. Dans Merci d'avoir visionné cette vidéo.